Bonjour à tous, c'est Olfa. aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel où je vais vous apprendre à réaliser une bague très facile qui ne demande pas beaucoup de matériel. Elle se fait avec trois petites perles et du fil de cuivre. Donc voici la bague en question. Donc ici c'est une version rose, elle est légère à porter et s'adapte à n'importe quelle tenue que vous allez porter. Donc, pour la réalisation de cette bague, vous aurez besoin d'une pince coupante, d'une pince à embout rond, appelée aussi une pince ronde, de fils de cuivre de 0,8 mm ou bien de fils d'aluminium. On travaille les deux de la même manière. Le fil de cuivre est un peu plus rigide. Et on aura besoin de quelque chose pour réaliser notre bague qui équivaut à notre tour de doigt. Donc moi j'ai un mandrin que vous pouvez acheter sur les sites créatifs, je vous mets le lien en description. Sinon vous pouvez vous débrouiller avec un gros feutre ou bien un tube de médicament ou n'importe quel objet cylindrique qui ressemble à l'épaisseur de votre doigt. Donc dans mon cas j'ai ce tube en cuivre qui est recouvert de caoutchouc et ça tombe pile poil avec... Euh, le tour de doigt de mon annulaire ou bien de mon majeur Donc euh, voilà, je vais vous montrer avec le tube, ce sera plus facile Donc vous allez prendre environ 50 cm de fil de cuivre on va le couper puis on va essayer de l'enrouler sur notre support sur le tube en feutre fait, ou ce que vous allez utiliser de manière à réaliser notre bague. Donc ce sera l'anneau de la bague. Donc pour cela, on va faire trois tours sur le tube, trois tours bien serrés, en essayant de garder les fils de même longueur des deux côtés. Une fois que nous aurons fait trois tours, on va prendre les deux bouts de fil et on va essayer de les Croiser de manière serrée pour maintenir notre anneau sans qu'il se relâche. Donc Voilà, on va faire un petit tour. Un deuxième tour. Normalement, maintenant, ça tient. Ne serrez pas trop fort pour pas que le fil se casse. Donc voilà, notre anneau est prêt. Maintenant, sur l'un des deux bouts, vous allez prendre une perle. Pour ma part, j'ai choisi trois perles de couleurs différentes dans les tonalités de bleu et de vert et de textures différentes. La première, elle est euh, nacrée. La deuxième, qui n'est pas visible dans la caméra, est un peu rugueuse. Et la troisième est vitrée avec euh, un craquelage à l'intérieur. Donc, euh, vous pouvez choisir des perles en fonction de votre tenue et selon vos envies. Donc, on prend la première perle et on l'enfile sur l'un des deux. Euh, fil de cuivre, l'un des deux bouts et on la descend jusqu'au bout une fois qu'elle a atteint euh, le bout, nous allons la tenir fermement et on va réaliser une torsade avec ce même fil pour la maintenir en place et on va la contourner aussi par le bas pour que le fil tienne en place voilà pour la première perle, on prend maintenant le deuxième bout, la même chose, on enfile notre perle jusqu'à la fin, on la maintient fermement et on va réaliser une torsade. Quand on va passer par le bas, on essaye de relier les deux perles ensemble pour qu'elles se maintiennent toutes les deux. Donc voilà. On prend la troisième perle et on choisit le fil qui est plus long. Donc, et on enfile la troisième. Même chose, même principe, on réalise une spirale qui va décorer notre perle et en même temps la maintenir en place. Puis on va essayer de contourner par le bas les trois perles, pour qu'elles ne bougent pas et se resserrent. Et on va finir par ramener les deux fils de cuivre sur un même côté, donc pour qu'ils soient voisins. Et on va réaliser une torsade avec les deux bouts restants. Donc Comme vous voyez, on a torsadé les deux bouts et on va couper l'excédent, donc on fait une torsade sur à peu près 1 cm, 1 cm et demi donc cette torsade il faut maintenant la cacher pour, qu pour que la finition soit jolie et pour, surtout pour qu'elle ne blesse pas votre doigt donc avec la pince ronde on va l'enrouler et on va essayer de la placer à l'intérieur de sorte qu'elle soit cachée entre les trois perles donc voilà, là je l'ai mise à l'intérieur et je resserre mes trois perles pour cacher la torsade et notre bague est prête donc comme vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps et vous allez avoir un résultat assez sympathique et original donc j'espère que cette vidéo vous a plu dites-moi ce que vous en pensez vous pouvez réaliser la bague avec... Euh, plus de perles 4/5 à condition qu'elles ne soient pas trop grosses, car quand les perles sont trop grosses, ça va être assez vilain et pas très esthétique. Donc, euh, mettez-moi en commentaire quelle couleur vous avez choisi. Euh, vous pouvez aussi m'envoyer les photos si vous voulez. Donc, j'attends vos impressions. Euh, N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de partager. E Et...